Alors, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va faire un jeu de cartes en 24 heures. Ça va pas être facile, mais on devrait y arriver. Alors, avant tout, il nous faut un concept, parce que bon, on va pas faire un jeu de cartes classique. Comme c'est les 100 ans du BAOS, je me suis dit qu'on allait faire un jeu de cartes un peu chaos. Donc c'est une école de design euh, qui a été créée il y a donc 100 ans. Finalisation du Baos avec quelle gueule Alors là vous en avez un peu sous les yeux. Donc vous voyez en fait c'est un travail euh, très géométrique avec euh, bah, un grand travail sur la composition et la construction et la structure d'un image. Et puis vous remarquerez qu'on a aussi un travail principalement avec les trois couleurs primaires. Donc on est vraiment sur quelque chose de très sobre et je pense que ça va être assez intéressant à travailler des grandes formes géométriques sur les cartes. D'autant que les cartes en plus c'est déjà une structure qui est déjà bien établie avec une grille de composition particulière. Donc le fait d'avoir cet aspect euh, techniquement très épuré avec des grandes formes géométriques et des, des grands appels de couleurs, je pense que ça va être assez intéressant. Et puis l'idée c'est pas non plus, par exemple si on regarde ça, l'idée ça va pas non plus être de faire des diva Playing Cards euh, V2. Hein, euh, non non, là c'est vraiment pas le projet. Et puis les diva Playing Cards avaient des couleurs primaires mais c'était des variantes donc c'est un jeu un peu particulier. Donc là on va essayer vraiment de tendre vers un peu autre chose donc, euh, enfin qui va sans doute ressembler peut-être un peu au niveau du dos mais, mais on n'en est pas encore là du coup bah c'est parti on va attaquer le jeu <rire> Alors première étape pour commencer il nous faut créer eh ben, les symboles parce que les symboles ils vont se répéter et j'ai pas envie de reprendre ceux de base dans le jeu de base donc euh, on va commencer par ça donc en fait voilà, je fonctionne par niveau de gabarit, donc euh, en fait là je vais créer mes images, donc mes fichiers dans Illustrator, et ensuite j'aurai plus qu'à les mettre à jour dans InDesign, et comme ça tous mes gabarits seront mis à jour avec les nouveaux visuels, donc ça permet d'aller plus vite et c'est pas plus mal. Donc là pour les symboles, l'idée c'est de garder l'idée des couleurs primaires, et puis sans doute de les, de les mélanger en faisant des, super, des superpositions de forme géométriques, comme c'est ce qui se faisait un peu... Euh, dans, bah dans le style Baos, donc ouais. on va voir pour ça, et puis on, on stade et puis on va voir ce que ça donne et on regarde ça juste là. J'ai décidé de faire de la bichromie, donc deux couleurs. Euh, ça me semblait assez intéressant, parce que là ça fait des symboles un peu, un peu particuliers et puis la petite touche de couleur en plus euh, rend pas trop mal je trouve. Ça permet d'avoir une distinction qui reste quand même assez claire. Au niveau de la lecture c'est pas trop mal, et puis là pareil avec le jaune, noir, euh, je sais que le bleu comme c'était la couleur euh, la plus foncée des primaires. Euh, avec le noir ça se marierait bien et voilà pour nos symboles et donc maintenant on va attaquer toutes les faces et puis ensuite on s'occupera de faire les têtes Fait les coeurs et les carreaux, donc euh, je suis satisfait du résultat. Mais pour la typographie, j'en ai, ai choisi une assez condensée parce qu'il faut qu'elle puisse rentrer dans la page, dans, dans le format, sinon c'est un peu trop large. Donc il faut toujours en chercher une condensée. J'ai pas volontairement pas choisi une typo BAOS à proprement parler, euh, dans la mesure où bah déjà elle, elle rentrait pas dans le format, elle était pas assez condensée. Cette typographie un peu en bloc très géométrique, elle irait bien, effectivement, elle va assez bien avec. Du coup, je vais garder celle-là. Et puis bah, on va continuer et faire du coup les pics et les trèfles. Allez, on est reparti. Ouais, on n'arrête pas le corporatisme. <rire> et du coup, l'idée en fait pour la suite, ça va être de faire... Mmh, sans doute euh, un blanc tournant mais dans lequel il y aura des petites failles avec des filets. Euh, déjà parce que j'ai pas envie d'avoir un dos qui ressemble trop à celui de Diva Playing Card, comme j'ai déjà dit précédemment. Et puis il faut aussi que bah, ce soit.. Euh, ça, ça matche bien quand, entre les différentes cartes. Donc euh, que la composition elle soit bonne. Et puis bah j'espère que ça va marcher, que ça va rendre bien. Bon a priori ça devrait quand même. Mais voilà, l'idée c'est de faire des jeux de filets, de forme géométrique. Euh, pas tomber dans du mondrian non plus, donc euh, on va voir ce que ça donne et puis euh, on s'y met quoi, allez hey. Bon, alors là je viens de finir le dos, c'était pas une mince affaire, ah, mais du coup je suis plutôt content du résultat. que J'ai un peu galéré au début, vous avez dû voir, à hein, essayer de faire des grosses formes, des dégradés, des trucs. Mais j'arrivais pas à faire exactement comme je voulais. Alors que là, finalement, c'est pas si mal. Enfin, je trouve que on est bien dans l'esprit de, de ces dos-là. Vous voyez, enfin, de ces affiches-là, avec les fameuses diagonales. Là, je pense qu'on a un dos qui est bien représentatif. Hein, il fait vraiment très bas hausse Et je pense qu'il rendra très très bien à l'étalage. Donc, euh, c'est à part pour ça comme dos. hélas j'en suis pas mécontent ça commence à tirer ça commence à tourner un peu ah, et donc voilà le de pique Genre, il, est assez, il est assez riche et globalement assez équilibré donc euh, je le garde comme ça il me plaît bien et puis bah, du coup on a fait les dos toutes les faces euh, non il reste les têtes bah, c'est les têtes qu'on va faire tiens. et puis ensuite on terminera par la boîte et du coup c'est parti pour faire toutes les têtes Alors là, j'ai eu le temps de manger, une petite pause. Pas très propre, cette casquette là. Finir les têtes, c'était beaucoup trop long, mais maintenant, du coup, c'est bon, c'est fait. Donc, là, je vais rajouter sur les cartes, et ensuite, il bah, n'y aura plus qu'à faire la boîte, et puis on sera bon. Ça y est, bon, bah, la journée se termine et les decks aussi, du coup ça y est c'est fini là donc la boîte est faite, les faces aussi, les dos aussi il y a tout, absolument tout, tout, tout qui est fait oh, merde il y a jokers. joker vous savez quoi les jokers ça va rester la surprise parce que maintenant du coup je vais finir ça Ensuite j'ai envoyé tout ça chez l'imprimeur et on se retrouvera dans un, un mois peut-être ou je sais pas avec les photos et les vidéos du jeu imprimé. Ha <rire> Et voilà Et ce sera parti Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donnez-nous des retours. Et est-ce que vous pensez que ce jeu serait intéressant d'être commercialisé N'est-ce pas Est-ce que ça vous intéresserait de l'acheter Donc, donnez-nous euh, au courant, racontez-nous tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un bon challenge. J'espère je, vraiment que vous avez kiffé, parce que moi, vraiment, euh, ouais, de ouf. Et je suis assez content du résultat, donc euh, voilà pour ça. Sur ce... Je vous dis bonne soirée, journée, je sais pas comment regarder, et je vous dis à la prochaine, ciao.